Salut à toutes et à tous, dans 5 jours c'est Noël et on aimerait un magnifique site web Alors c'est pour ça qu'on se retrouve avec le Coco76 sur la série Comment créer son site web Alors on va faire un magnifique site web de Noël Maintenant que nous avons tout appris, nous allons nous servir de tout pour faire notre site web alors, je vais aller sur euh, Google Images. Donc, voilà. Et je vais taper sapin. De nos sapins de Noël. Deux D. Deux dimensions. Bon, je vais plutôt faire dessin. Dessin en couleur. Voilà. Voilà. Alors, lequel va-t-on choisir hum, Allez, on va prendre celui-là. On va enregistrer... Ah non, mince. Excusez-moi. Euh, ça je vais fermer euh, on va faire Coupe. enregistrer l'image sous tac euh, on va le mettre sur le bureau on va mettre sapin euh, .pn.png les fichiers ah non bah non voilà on laisse en jpeg on, on l'enregistre ça le télécharge on va prendre celui là en même temps le petit père noël c'est mignon enregistrer l'image tout on va aussi l'enregistrer Sur le bureau père no elle je vais pas mettre d'espace je vais mettre un tiré enregistré voilà on va se créer un nouveau dossier alors mon ordi je sais qu'on va l'appeler noël à le faire voilà ensuite euh, on va ouvrir notre pas de plus plus euh, voilà donc ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois on va ouvrir sur le bureau noël euh, donc, euh, nom du fichier... Ah non, attendez. Voilà, on l'enregistre là-dedans. Nom du fichier, on va l'appeler index. Ouvrir. Hum. Ah, je suis bête. J'ai fait ouvrir au lieu de nouveau. Bon, nouveau 3. Je vais juste faire enregistrer sous. Et comme on a appris à le faire, bien sûr... Donc euh, dans Noël, ça va s'appeler index et c'est du point HTML. Enregistrer, langage, on va quand même cocher le HTML. Voilà. Donc je fais les bases et on continue la vidéo plus tard. Donc voilà, j'ai vraiment fait les bases. J'ai mis la balise HTML, comme on l'a appris, body et head. Dans le head, j'ai mis le titre, joyeux Noël. Et dans le body, j'ai mis un H1, joyeux Noël, tout le monde. On va tout de suite faire un nouveau document texte. On va l'appeler style.css. Euh, non attendez, des fichiers enregistrés sous style style tous les fichiers enregistrés on supprime celui-là et on ouvre celui-là avec notre pas notre ami <rire> On va mettre Que c'est du CSS Donc voilà, je vais faire tous les petits reliages À tout à l'heure Et voilà le résultat Je vous montre le code Donc C'est pareil sauf que j'ai mis euh, Un id Qui est le même nom Et un div qui contient le h1 Et son id c'est h1 comme ça on aura un bloc au lieu d'un lieu d'une ligne donc voilà donc de, je dis que dans le body euh, en fait euh, en fait j'avais pas, pas besoin de ça donc c'est pas grave je dis que dans le body la couleur de fond c'est du vert et la couleur où on écrit c'est du rouge je dis que dans le h1 souligné, bordure de 4 pixels, blanche, solide, euh, radius, donc euh, arrondi de 15 pixels, et font size, 60 pixels, c'est la taille, c'est gros, je sais. Maintenant, mettons les images. Voilà. Ils sont peut-être un peu grosses. En fait, c'est les deux mêmes images. Je pourrais même en mettre trois, ça fait joli. Voilà. En fait, ça passe très bien. Voilà. Mm. Ouais. Donc Allez, on fait le code test. oui cent pour cent, cent pour C'est pareil. Bon, c'est pas grave, c'est bon maintenant on va faire un lien que quand on clique sur le sapin ça nous amène au père noël je fais ça et je vous montre à tout à l'heure c'est fait donc quand on clique ça nous amène là maintenant on veut que quand on clique sur le père noël on télécharge l'image alors on va dire donc, on va la télécharger euh, sous un, lo un logiciel de compression euh, car euh, sinon on va l'enregistrer le, sous un le télécharger sous un logiciel de compression car sinon ça ne va pas nous la télécharger mais ça va nous la montrer et en plus, ça ira beaucoup plus vite si c'est compressé. Copier. Comme ça, on revoit un peu tout ce qu'on a fait. Voilà, on fait fermer. On va mettre en petit. Euh, en fait, on va mettre un petit ça et ça, et on va faire ça. Hmm. Ça marche pas. Attendez, je regarde pourquoi ça marche pas. Je remets en route la vidéo tout de suite. Finalement, j'ai une nouvelle idée qui est à peu près la même on va faire un nouveau office word document euh, sauf qu'on va le transformer après en, en p en point pdf enfin bref ouais. alors ça va s'appeler père noël sauf que c'est à l'expansion Word donc Microsoft ça charge, c'est long mais ça fait voilà alors on va écrire un euh, bonne fête bonne en gras en vert je vais le centrer et le mettre en plus gros non, ah, non. ça voilà voilà ensuite ce que nous allons faire c'est que nous allons mettre une image CTRL C, CTRL V. Voilà. Et donc ça va faire que les gens ne pourront pas le modifier. Ou ils pourront, je sais pas. Bon, attendez. Voilà. Et maintenant, on va l'enregistrer voilà je l'ai enregistré pour une sécurité et là je vais l'enregistrer sous père noël.pdf et document pdf enregistrer je fais le blabla bref je mets le pdf Win rare oui oui car oui j'ai modifié et j'ai fait en pdf ce qui est beau je pense hum. oui normalement oui voilà voilà. On va fermer. Voilà, joyeux Noël tout le monde. On rafraîchit, on clique. On... Mais attendez, je crois que j'ai fait une bêtise. Euh hum, oui. Ben non. J'ai fait tout ça, mais j'ai pas dit que quand on cliquait dessus, c'est la télécharger. Donc ça, ça va être sur une page en fait. Bon, attendez, je fais tout ça. Je montre et j'explique. Je clique. Et ça me le télécharge explication je vais juste mettre ça en état fuite euh... ah oui ça marche pas pour les filles enfin bon, bref, c'est pas grave j'appelle la page que j'ai créée quand on clique sur l'image donc j'appelle Père Noël que j'ai créé sans vous ensuite quand je clique sur l'image du Père Noël je télécharge Père Noël.ra c'est aussi simple Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur ce joyeux Noël.